25 phrases positives pour l'amour de soi, pour s'aimer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais énoncer 25 phrases positives pour l'amour de soi et l'estime de soi. Alors, avant de vous énoncer ces affirmations positives, il convient de préciser rapidement de quoi on parle, afin que vous sachiez ce que ces phrases vont vous apporter. Et plus particulièrement, en faisant la distinction entre l'amour de soi, l'estime de soi, d'un côté, et la confiance en soi. L'amour de soi est le fait de s'accepter, d'apprécier la personne que l'on est, de s'aimer, tout simplement. L'estime de soi est un synonyme de l'amour de soi. À ceci près, je dirais qu'il implique peut-être davantage une notion d'évaluation sur sa propre valeur. Quand on parle d'amour de soi ou d'estime de soi, on est donc au niveau des émotions, des ressentis. La confiance en soi, elle, suppose par contre une action. Elle est plus en rapport avec nos capacités et plus précisément ce que l'on s'autorise à faire, à vivre ou pas. Et la confiance en soi est également reliée à la manière dont on se sent en réalisant ses actions ou pas. Alors, bien sûr, souvent les notions d'amour de soi... L'estime de soi et de confiance en soi s'entremêlent, et bien souvent on constate une corrélation entre les deux. Par exemple, quand on a confiance en soi, l'estime de soi augmente. Mais on peut avoir confiance en soi dans ses actions et pour autant se dédigrer, se rabaisser, etc., Bref, donc ici dans cette vidéo, il s'agit bel et bien de s'aimer, de s'apprécier, de reconnaître ses valeurs, son mérite, etc. Et bien sûr, tout ce que cela implique, comme le fait par exemple euh, de ne pas se faire du mal, de ne pas se nuire, de ne pas accepter tout et n'importe quoi de la part des autres, etc. Alors, je pense que c'est nécessaire et utile pour certains d'entre vous, qui peuvent inconsciemment avoir une idée biaisée de l'amour de soi, que le fait de s'aimer n'est pas une tare. S'aimer n'est pas un défaut non plus. On ne doit nullement avoir honte de s'aimer. L'amour de soi n'est pas un problème, au même titre que l'amour tout court n'est pas un problème d'ailleurs. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que, que l'on soit croyant ou pas, pratiquant ou pas, euh, élevé ou pas dans un environnement athée, notre éducation a nécessairement été influencée et impactée par des croyances judéo-chrétiennes, et en l'occurrence par le fait de donner sans rien attendre en retour, d'être humble, on est tous pécheurs et imparfaits, qu'il faut être discret, ne pas se glorifier, ne pas se vanter, ne pas se faire voir, ne pas être prétentieux, etc. etc. Toutes ces valeurs partent d'un bon sentiment et sont vraies et utiles dans l'absolu. Mais elles n'ont, et en tout cas, c'est mon avis, pas forcément été comprises. Et en tout cas, elles n'ont pas été intégrées dans l'inconscient de la manière dont elles auraient dû. Et du coup, de nombreuses personnes cherchent à se faire toutes petites, cherchent à se faire aimer, cherchent à trouver chez l'autre l'autorisation de s'aimer, de se considérer, etc. Alors, l'autre peut être le patron, le conjoint, le parent, bref. Concrètement, qui ose dire qu'il s'aime Personne ou peu d'entre nous. Personne ne dit « je m'aime », ça met un peu mal à l'aise. Vous voyez, on a peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre. On a peur de passer pour quelqu'un, vous savez, d'un peu euh, imbu de sa personne, de vaniteux, d'orgueilleux, j'en passe des vertes et des panneaux. Il y a en effet une espèce de, une espèce de tabou, voilà, je cherchais le mot. Il y a un tabou à s'aimer, une sorte d'interdiction à avoir de l'amour de soi. Concrètement, on a le droit d'avoir de l'amour pour autrui, pour une chose, un animal, on a le droit d'aimer une couleur, un goût, un parfum, un style vestimentaire, bref. On a le droit d'aimer tout ce qui existe, mais pas de s'aimer soi. C'est fou ça, non Vous ne trouvez pas Pour quelles raisons n'aurait-on pas droit de s'aimer soi Concrètement, vous êtes la personne qui s'occupe le plus de vous, qui vous donnez à manger, qui vous porte qui supportent votre caractère, pas toujours facile, il faut bien le dire, soyons honnêtes. Vous êtes toujours là pour vous, présente chaque jour, bref, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Pourquoi, au nom de quoi, vous ne pourriez pas vous aimer Pourquoi Je ne parle même pas de ceux et celles d'entre vous qui, bien souvent, aiment des personnes qui ne font pas pour vous le un dixième de ce que vous, vous faites pour vous. Combien parmi nous, à juste titre ou pas, là n'est pas le propos, combien parmi nous accordent de l'importance à des personnes qui sont loin d'avoir autant de valeurs, de principes et d'amour que vous? Soyons clairs, vous êtes la personne la plus méritante de votre vie, celle qui à chaque instant est là pour vous et celle qui sera toujours là pour vous. Comment ne pas aimer une telle personne. C'est bien ce que beaucoup recherchent, non? Plus ou moins à un niveau ou à un autre mais c'est bien ce que l'on recherche tous quelqu'un de présent qui est là et sera toujours là. Quelqu'un de fidèle qui nous donne de l'amour, de l'attention qui nous fait rire qui nous touche, etc. J'aimerais juste savoir parmi les personnes qui aimeraient être en couple, combien une conscience, ce partenaire sentimental. Ce compagnon de vie que vous recherchez, en réalité, c'est vous. L'amour de votre vie, c'est vous. La personne idéale pour vous, c'est vous. La personne qui vous comprend, vous écoute, c'est vous. Ça ne peut être que vous. Combien d'entre vous en avez déjà conscience Bref, vous aimez l'autre avec ses failles, ses imperfections et c'est très bien Mais pourquoi donc laisser vos propres imperfections affecter l'estime de soi, votre estime de vous, votre amour pour vous Pourquoi ce, ce deux poids, de mesure Au nom de quoi Quel intérêt, quel avantage Bref, ce n'est plus possible L'amour de soi, l'estime de soi, le fait de s'aimer est une formidable source de bonheur, de paix, de plénitude. On ne peut être pleinement heureux si on ne s'aime pas soi-même. L'amour est une source extraordinaire d'énergie, de vie, de possibilités. L'amour a le pouvoir de réaliser les plus belles choses. Et vous avez tout ça en vous. Trouver l'amour chez l'autre ou les autres, doit être quelque chose qui vient en plus du propre amour de soi. Personne n'a le pouvoir de vous rendre plus heureux et plus heureuse que vous. Votre bonheur n'est pas à portée de main, il est déjà là, en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez déjà. Utilisez d'abord ce que vous avez en vous avant de chercher dans le regard de l'autre, etc. Et voilà pourquoi j'ai fait ces phrases positives. Et vous ferez prochainement des affirmations positives pour la confiance en soi, des affirmations positives pour le succès, la réussite, euh, le lâcher prise, etc. Mais avant d'avoir toutes ces choses, l'amour de soi est nécessaire. Car aucune réussite professionnelle, réussite financière ou autre ne peut faire que vous soyez vraiment totalement heureux ou heureuse si vous ne vous aimez pas. Peut-être même, d'ailleurs, avez-vous déjà toutes ces réussites qui vous comblent, et qui ne vous reste plus que l'amour de vous-même pour être totalement épanoui. Et en tout cas, je vous le souhaite. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, l'écoute des phrases positives qui suivent, et celles que je ferai par la suite, contribueront, et en tout cas, c'est le but, à votre plein épanouissement personnel. Alors, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne mais surtout activez bien les notifications pour ne rien rater, ce serait dommage. Pensez bien sûr à liker la vidéo mais aussi à la partager sur tous vos réseaux sociaux afin que tous ceux que vous aimez profitent eux aussi de ces phrases positives pour l'amour de soi. Je pense vraiment que c'est un très très beau cadeau à donner et à partager. Bien évidemment, j'attends vos commentaires sur vos ressentis, vos impressions, et sur les résultats et changements positifs que vous constatez. Et je n'oublie pas tous ceux et celles qui me soutiennent aussi à travers leurs dons. Je leur fais un petit coucou. Pensez à m'écrire par contre, s'il vous plaît, cela me ferait plaisir, là où les séances qui ont suscité l'envie de faire un don à la chaîne, parce que voilà, je ne sais pas si vous êtes passé le mot ou pas, mais très souvent, il y a simplement marqué « merci ». Ou merci beaucoup », en remarque sur la notification de paiement que je reçois. Alors, avant d'énoncer ces 25 phrases positives pour l'estime de soi, je vous donne les recommandations relatives à cette écoute. Vous pouvez écouter cette vidéo, les yeux ouverts ou fermés, assis, debout, allongé, en étant concentré sur la vidéo ou en faisant une autre activité, peu importe, puisque dans tous les cas, votre inconscient va les inscrire, les graver en vous, tête, de votre esprit, dans votre cœur et surtout au sein de vos structures mentales et émotionnelles. Si vous pouvez mettre des écouteurs, c'est encore mieux, bien sûr, ce n'est pas une nécessité. Vous pouvez écouter ces affirmations positives le matin, le soir, la journée, une ou plusieurs fois par jour. La seule nécessité, par contre, est de les écouter tous les jours, durant au moins 21 jours, même si les résultats sont déjà là avant, peu importe. J'insiste bien sur la nécessité quotidienne de l'écoute de ces phrases positives pour que restent et demeurent en vous tous les changements que vous allez avoir et vivre. Libre à vous de répéter mentalement ces phrases ou pas, tout le temps ou parfois, tout comme vous êtes libre, si vous décidez de les répéter, de les répéter dans votre tête ou alors à haute voix. Dans tous les cas, sachez que ces 25 affirmations positives, je vais les répéter trois fois chacune, avec un volume sonore différent, afin d'une, de bien mobiliser votre inconscient et de deux, pour qu'il prenne conscience de l'importance de ce qu'il entend et agisse en conséquence. Vous me connaissez déjà sûrement, d'une manière ou d'une autre Certains nombres d'entre vous me découvrent aujourd'hui seulement, alors je me présente à eux. Je suis Audrey Le j'exerce depuis 2011 en tant qu'hypnothérapeute, je suis maître praticienne en hypnose et pratique une hypnose ericksonienne, une hypnose conversationnelle ainsi qu'une hypnose spirituelle. Si vous voulez effectuer une séance d'hypnose avec moi, vous pouvez le faire en cabinet ou à distance, en visio, avec WhatsApp, Messenger ou Skype, vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans la description de la vidéo. Je le précise, les affirmations positives qui suivent ne sont pas une séance d'hypnose. Vous pouvez les faire en méditation, il vous suffit juste pour cela. Fermez les yeux. Par contre, oui, il est vrai que si vous avez déjà été hypnotisé par ma voix, c'est bien évidemment un plus, puisque votre inconscient est déjà habitué à produire des résultats et des changements positifs suite à une interaction avec ma voix. Allez, on y va. Mes pensées ont de la valeur. Mes pensées ont de la valeur. Mes pensées ont de la valeur. Mes sentiments ont de la valeur. Mes sentiments ont de la valeur. Mes sentiments ont de la valeur. Je m'autorise à irradier tout ce que je suis autour de moi. Je m'autorise à irradier tout ce que je suis autour de moi. Je m'autorise à, à laisser rayonner toute ma beauté intérieure. Je m'autorise à laisser rayonner toute ma beauté intérieure. Je m'autorise à laisser rayonner toute ma beauté intérieure. Je prends de plus en plus plaisir à être. Je prends de plus en plus plaisir à être. Je prends de plus en plus plaisir à être. Je laisse mon amour pour moi grandir davantage chaque jour. Je laisse mon amour pour moi grandir davantage chaque jour. Je laisse mon amour pour moi grandir davantage chaque jour. J'aime et accepte mon corps comme il est. J'aime et accepte mon corps comme il est. J'aime et accepte mon corps comme il est. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé comme je suis. Je mérite d'être aimé comme je suis. Je mérite d'être aimée comme je suis. Je mérite d'être respectée. Je mérite d'être respectée. Je mérite d'être respectée. Je mérite d'être connue et reconnue pour qui je suis. Je mérite d'être connue et reconnue pour qui je suis. Je mérite d'être connue et reconnue pour qui je suis. Je mérite d'être heureuse dans ma vie. Je mérite d'être heureuse, dans ma vie. Je mérite d'être heureuse, dans ma vie. Je prends conscience de tout ce que j'ai à apporter au monde. Je prends conscience de tout ce que j'ai à apporter au monde. Je prends conscience de tout ce que j'ai à apporter au monde. Je prends conscience de la chose qu'ont les autres de me côtoyer. Je prends conscience de la chose qu'ont les autres de me côtoyer. Je prends conscience de la chance qu'on les autres de me croient. J'accepte de m'aimer inconditionnellement. J'accepte de m'aimer inconditionnellement. J'accepte de m'aimer inconditionnellement. J'accepte de prendre du temps pour moi chaque jour. J'accepte de prendre du temps pour moi chaque jour. J'accepte de prendre du temps pour moi chaque jour. J'accepte de prendre soin de moi tous les jours. J'accepte de prendre soin de moi tous les jours. J'accepte de prendre soin de moi tous les jours. J'accepte de me témoigner de la considération. J'accepte de me témoigner de la considération. J'accepte de me témoigner de la considération. Je suis à ma place partout où je suis. Je suis à ma place partout où je suis. Je suis à ma place partout où je suis. Tu sais. Je suis un véritable no. porte-bonheur. Je suis un véritable porte-bonheur. Je suis un véritable porte-bonheur. Je suis né pour vivre. Je suis né pour vivre. Je suis né pour vivre. Je suis né pour, pour vivre une vie merveilleuse. Suis né pour vivre une vie merveilleuse. Je suis né pour vivre une vie merveilleuse. Merci car je suis. Merci car je suis. Merci car je suis. Merci car l'amour est en nous. Merci car l'amour est en nous. Merci car l'amour est en nous. Merci car je sais maintenant. Merci car je sais maintenant. Merci, car je sais maintenant. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.